Yeah. yeah. Alors, vous m'aviez dit un instant que vous connaissiez Ibo au travers de la télévision. Euh, Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Eh bien, c'est sa vérité, sa franchise. Euh, il disait tout, tout ce que les gens disaient tout bas, il le disait. Ce que les gens ne voulaient pas dire, il le disait. Aujourd'hui, ce que je peux dire de Ibo, c'est qu'il a développé euh, au niveau de la radio, la télévision. C'est lui qui a plus ou moins euh, permis aux jeunes d'entrer dans l'audiovisuel. Et au niveau ce qu'on peut dire de Ibo, c'était un grand homme. C'est lui aussi qui, est, qui a aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens se sont lancés dans la politique. C'est grâce à Ibo, parce que c'était un rang qui était réservé aux médecins et aux avocats. Et Ibo a permis que tout le monde puisse venir aujourd'hui dans la politique. Alors dans ces interventions euh, télévisuelles, qu'est-ce qui vous a le plus marqué eh bien un peu tout, hein. un peu tout quand il un peu tout par rapport à sa vérité, sa franchise, sa manière de faire la télévision, sa manière de parler au peuple. Voilà quoi. Et au niveau politique, euh, alors il n'est pas resté très longtemps en, en politique, mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de son passage C'est-à-dire qu'Hibo, euh, au niveau de la politique, il a ouvert une porte. Il a ouvert une porte pour permettre aux autres d'entrer dans la politique. Ce que je peux retenir de lui. Bon, Ce que je peux retenir aussi, c'était l'homme, quand il faisait une conférence, il y avait plus de 3000 personnes. Voilà quoi. Vous êtes triste aujourd'hui euh, Je suis vraiment triste de sa mort parce que c'était un grand homme. Il a fait beaucoup pour la, la Guadeloupe. Il a aidé beaucoup de personnes. Ce n'était pas, pas un homme qui courait, qui courait, par, qui courait derrière l'argent. C'était un homme qui avait un cœur. Il distribuait ce qu'il avait. Bien, merci. Ibo Simon, ça représente représenter quoi, Ben, Ibo, en principe, ça va bon. En dépit petit, envoie Ibo, c'est-à-dire qu'il a été plateau, il a plateau, a été plateau, il a c'était il a Dési a été Ibo, Ibo était il oui. a été oui. a a été et puis par la suite, Tony va se aussi suite qu'on on montre au cœur il appartient à rien avec vrai style que nous nous et par la suite de là, on a toujours été qu'à de moi des bois des caïwa des qui à parler éveil et puis par la suite, il est parti en France et ensuite, l'air venir retourner envoie ici canal 10 et depuis on a toujours été à s'oublier parce que en quelque sorte dans ça il était senti qu'il était une paroles véridiques mais qu'elle nous nous restons ressentir ça, mais nous n'avons pas dit ça. Et lui parle bien d'elle, il a dit ça pour nous. Le fait qu'il y a de la victoire, en kiosque-là, c'est la victoire, c'est en Il t'a mérité Il t'a mérité, même parce que tout l'an de mais il m'a dit après vélo, c'est le deuxième homme qui vient coucher là. Donc ça, ça a justifié que la place-là, il faut vraiment mérité pour venir coucher là. pas n'importe qui pas de décider de venir coucher là. Donc il t'a mérité là mais parce qu'on a dit après, c'était unique pour la Guadeloupe. Nous payons des bouts Simon. Un mot pour parler des bouts. Un mot, seul mot. C'était un, un combattant. Yes. Merci, Pourquoi là, on là Ben, à la main, on est là. Parce que nous sommes tous constatons que Ibou, c'est un grand-neg. Hein? Nous tous constatons c'était, Ibou, c'est un grand quoi. Et moi, c'est qu'on là où ça là, parce que... Euh, Mettre met Ibo Simon là comme ça, à oui. -la, la place, il mérite ça Oui, il oui, mérite ça même. Mais mm. je trouve ça dans le monde là. Mm. Pour po, po, ça, pourquoi j'ai faire pour le pays là ça Parce qu'elles sont beaucoup à représenter la mm. nation Guadeloupe Oui, ou absolument même. C'est ton vrai nègue même. Vous voyez, c'est un témoignage à nos amis à moi, qui Dago, il a des parlé à midi là. il a dit que Ibo, Ibo, ouais ibo a en Afrique. Moi, en tant que je suis en France, euh, avec Guy Conquête, j'avais euh, Polo Amentas, c'est là que je connais Tibou. Après j'ai je à Guadeloupe. J'ai été à Guadeloupe, quand tout dans le monde était en loxaille, il était à la bicyclette. Et moi, j'ai été à la tour Fedeb, en Par mon temps, j'ai été à l'appartement, là, en petit moment, mais en ce moment, mais en ce moment, c'est là que je connais Tibou. Et moi, comme je suis musicien, automatiquement, j'ai été intéressé à la musique à depuis on de connaître justement tout ça tout ça est fait avant quoi au mot pour présenter représenter beau pour vous pour un ambassadeur Dieu mais route c'est un nèg fondamental c'est c'est celle mitan des bédou fondamental même c'est ça quoi que on Et en bague quoi nous que tout le notre conso quoi en bague quoi parce que bobo ça, ça. ça. ça. bon Dieu nèg c'est vraiment nèg fondamental OK c'est bien merci beaucoup oui c'est bon oui bon attaquer quel est votre rôle ici ce soir eh bien, Ce soir, on est venu donner un coup de main, puisque effectivement, je suis la vice-présidente de l'association ABSS, et voilà les membres bénévoles qui, qui accompagnent cette action de solidarité envers Ibo-Simon. Donc, eh bien, on est là en coup de main en tant que Guadeloupéen, et, et conscient que, bon voilà, on est tous, on, tous obligés, obligés de passer par ce chemin. Votre présence, c'est en forme de solidarité, ou bien est-ce qu'il y a quand même quelque chose par rapport à Ibo-Simon Ibo Simon, c'est toute mon enfance, il faut parler de moi-même, où euh, on a été conscientisé quoi qu'on en dise, après, à chacun de voir ce qu'il pense de ce qu'il disait, mais on a pu voir, comme on est tous d'accord pour dire que c'était un, un visionnaire, et je, je compléterai en disant que grâce à lui, euh, ben, le métier que j'exerce je, aujourd'hui, qui est l'accompagnement, qui consiste à accompagner les jeunes, eh c'était justement une façon de conscientiser et d'aider les plus petits à devenir grands. Le père qu'on a mis, ça, ça dépouille dans le kiosque parce que la victoire, pour vous, c'est un, un, un élément important, ça Eh bien, ça nous rappelle un peu vélo, un petit là, vélo mort. Et c'était un peu la même ambiance. Et euh, c'est symbolique parce que Place de la Victoire, comme ça porte son nom, c'est la Victoire. Donc on a, on a, ça veut dire qu'on a pris conscience que c'est un grand homme, c'est pas c'était, ce mais c'est un grand homme, et qu'on est là pour continuer à apprendre de ce qu'il a, qu qu qu a prônés. On est en train d'écouter sa musique, tout ce qu'il a dit dans ses paroles, moi j'ai eu ma mère pour me transmettre cette musique-là, c'est ça, c'est la transmission, c'est la conscientisation, et on doit continuer le chemin pour suivre le travail. Un mot, s'il fallait un mot pour présenter Ibo Simon, ce serait Combativité.